Euh, et euh, j'avais, je pense, à un point marquant que j'ai fait, c'est que j'étais l'instrument, la création d'un programme conjoint Angélie euh, des mines avec McGill. Est, je pense que c'est unique au monde d'avoir un programme conjoint, euh, de, de régime coopératif en plus, entre McGill et Polytechnique en 60 J'étais euh, président de l'institut à ce moment-là et euh, c'est très apprécié par l'industrie parce que les étudiants font partie de leur cours à Polytechnique, une partie de leur cours à McGill, en français à Polytechnique, en anglais à McGill, et l'industrie euh, supporte ça beaucoup, éventuellement. Et vous aviez dit Fait que ça veut dire aussi qu'il Il y avait il des, stages, oui, des stages en industrie, alors des stages rémunérés. Euh, <coughs> à l'école Polytechnique aussi, on a eu une période difficile, parce que vous savez que l'industrie minière a des cycles positifs, des cycles négatifs. Absolument. On en a eu un qui avait duré neuf ans, et à euh, une période, euh, l'école polytechnique dans son département génie n'avait plus d'étudiants. Les étudiants ne sont pas fous, dès qu'ils voient qu'il n'y a pas de job dans l'industrie. Je vous euh, demander, lorsque vous avez pris, euh, le, décidé il y a longtemps de prendre le cours, euh, d'aller en génie, minier, euh, oui. Est-ce que c'était pour ça, vous avez reçu une bourse, c'est parce qu'il encourageait les gens parce qu'il n'y avait pas de... Il n'y avait, ouais. avait, avait, euh, avait pas assez d'étudiants qui choisissaient le domaine mini pour mais leur carrière. est-ce qu'il y avait une grosse demande dans l'industrie oui. -ce oui. à cette période là okay. Oui, mais après ça, il y a eu une baisse. Lorsque j'étais à Polytechnique, là, je suis oui. revenu à Polytechnique, il y avait une baisse marquée et McGill et Polytechnique avaient sérieusement considéré fermer leur département. Wow. Il n'y avait plus d'étudiants. Hein, les étudiants... Euh, la, alors, on a fait une levée de fonds. Moi, c'est moi qui me suis occupé de ça, avec le président de la corporation, qui était Bernard Lamort à cette période là, et euh, nous avons fait une levée de fonds auprès de l'industrie. Nous avons ramassé un million quatre mille pour payer deux professeurs, le salaire de deux professeurs à McGill et deux professeurs à Polytechnique pour 10 ans. Et les deux institutions s'étaient engagées à garder leur département ouvert pendant 10 ans. Et, euh, et ça fonctionne toujours. Après ça, c'est en 1988, ils ont fêté leur 20, euh, leur 20 ans, ils ont fêté leur anniversaire en 98, et ça continue maintenant, euh, et c'est très apprécié parce que ça, ça donne des ouvertures euh, à travers le monde d'avoir ça. Et je, à Polytechnique, j'avais aussi participé à un autre programme qui était intéressant d'après moi, c'est Polymonde. Polymonde. Euh, à chaque année, et ça fonctionne toujours d'ailleurs, Polymonde, est un groupe de 15 ou 20 étudiants qui choisissent de faire le cours Polymonde. Ils choisissent un pays qu'ils vont visiter. Alors, ils ont, moi avec eux, je suis allé avec eux en Grande-Bretagne, j'ai fait l'Allemagne avec eux. Ils ont fait depuis ce temps-là le Japon, la Corée, enfin presque tous les pays du monde. Alors, ces 15 ou 20 étudiants visitent des sociétés autour de Montréal, dans des domaines particuliers, <coughs> prennent euh, euh, prennent des notes, euh, acquièrent de l'information sur ces compagnies-là, et visitent un pays, et ils vont visiter des compagnies semblables dans le pays visité. Et, et ils reviennent, euh, c'est des c'est des séjours d'environ deux semaines, où ils visitent à tous les jours, et ils font un rapport euh, sur leurs résultats, et c'est très formateur pour les étudiants, parce que ça leur ouvre le monde, hein, ça... D'ailleurs, moi, ma promotion, la 78e, a euh, deux bourses euh, que l'on donne. On a l'argent qui est contribué par les, qui font, les membres de la 78e promotion. On a deux bourses à des étudiants qui font une année à l'extérieur euh, de l'Amérique, par exemple. Il y, a qui, il y en a présentement, il y en a un qui est en Suède, un autre qui est en, en Corée ou aux Indes présentement. On en a deux et c'est moi qui présente ces bourses-là maintenant. On m'invite à aller faire la présentation de ces deux bourses-là.